Comment manager avec intégrité C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'Haute Performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins en compétition et éliminer cette peur d'échouer. Avant d'aller plus loin, tu peux mettre un pouce bleu pour me dire que tu aimes ces vidéos et t'en veux encore plus et appuyer sur la cloche pour être sûr de ne manquer aucune vidéo. Et enfin, si tu as envie d'aller beaucoup plus loin, bah, tu as simplement aller dans les commentaires et tu regardes as un rendez-vous de 45 minutes avec un coach de mon équipe qui t'est offert. Parfois, en tant que manager, bah, on nous a donné une équipe, on a dit « Allez, vas-y, débrouille-toi avec ça, fais ton taf !» Ou parfois, on est entrepreneur, on a une équipe à manager et bah, parfois, ça peut être difficile. Soit on va éviter le conflit, soit ça va exploser et on va être très cash quand on va parler. Et ce qui fait que ça peut créer du conflit. Il y a des gens dans l'entreprise qui peuvent ne pas se sentir honorés et on voit que la communication elle pourrait être améliorée et du coup là dans cette vidéo aujourd'hui j'aimerais donner trois points que euh, je transmets avec les entrepreneurs managers que j'accompagne que je transmets et que je développe en fait moi même que je commence à de plus en plus incarner avec le développement de l'entreprise le premier point déjà pour moi de management avec intégrité c'est <rire> déjà de euh, j'avais parlé assez vulgairement là mais pas prendre les gens non plus pour des imbéciles et du coup euh, de pas fonctionner qu'à la carotte et au bâton. Ça, c'est un, un fonctionnement qui est purement subconscient. Alors de temps en temps, de temps en temps, ça peut être utile de l'avoir pour mettre des, des coups de bourre quand il y a besoin. Mais quand on fonctionne qu'en carotte et qu'en bâton, bah ça, c'est un fonctionnement qui est vraiment subconscient. C'est un fonctionnement qui est court termiste et euh, bah, dans la durée, en fait, faudra pas, ça pourra pas fonctionner parce que les gens s'habituent à soi la sanction ils s'habituent à ça et du coup ça devient une norme et donc c'est ok soit euh, le plaisir et du coup de vouloir toujours plus euh, plus toujours plus de compensation pour le travail qu'ils obtiennent et du coup dans la communication quand tu as des objectifs à atteindre je pense que c'est vraiment au clair au clair aujourd'hui là, là je pensais à une manageuse avec qui j'avais travaillé quand elle communiquait avec ses équipes bah, finalement d'être au clair avec un on revient sur la mission de la boîte on revient sur la vision de la boîte et de dire aux gens que ça va pas être que facile, ça va pas être que facile, ça va pas être que du plaisir, il y aura vraiment un prix à payer, et ce sera pas que « waouh » d'atteindre cet objectif, mais il y a aussi un prix à payer, est-ce que vous avez envie d'aller là-bas Et si oui, on va y aller ensemble, mais d'abord, est-ce que vous avez envie de payer le prix Et pas juste de montrer que les bénéfices, mais de montrer autant les bénéfices que les inconvénients. Plus vous voulez avoir des leaders en face de vous, plus vous allez devoir montrer et les bénéfices d'un côté, et les inconvénients de l'autre. Plus vous voulez que les gens restent ce qu'on appelle en pédomorphisme, c'est-à-dire en mode enfant, vous allez dire « Ok, viens, on va là-bas et quand on, aura là -bas, on, quand on sera là-bas, bah, tu auras du chocolat. » Non, ça, ça marche si vous avez envie de garder vos collaborateurs en tant qu'enfant. Si vous voulez des leaders, il n'y a plus de récompense en fait, c'est « On va là-bas parce qu'on veut ça et on va être, voilà, voilà comment on va sentir quand on va arriver là-bas, mais il y a un gros prix à payer. » Là, est-ce que vous avez envie de payer ce prix ou pas? Je sais que ça peut être un peu cash et qu'on n'a peut-être pas forcément envie de l'entendre, mais à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut faire l'autruche et mettre la tête dans le sable ou est-ce qu'on veut regarder la réalité telle qu'elle est, c'est-à-dire avec les bénéfices d'un côté et les inconvénients de l'autre qui sont au même degré, c'est-à-dire pas ni mieux ni moins bien, mais au même degré. Le deuxième point, c'est de valider quand on est manager déjà qu'une équipe elle n'est pas là pour nous faire plaisir, mais elle est là pour nous challenger. Okay, alors, après, on peut avoir du plaisir à être challenger, ça c'est autre chose. Mais si on attend que ça se passe toujours bien dans l'entreprise ou avec nos équipes, on va se planter. Et du coup, on n'est pas en train de voir la croissance qu'on est qu en train d'obtenir en, en train de manager l'équipe. Et c'est important de comprendre ça parce que dans l'équipe, vous allez avoir au juste équilibre des gens qui vont venir parfois vous soutenir et d'autres qui vont venir vous challenger. Et quand certains vont venir vous challenger, d'autres qui vont venir vous soutenir. Et en permanence. Et si vous analysez bien votre équipe, vous allez voir que euh, c'est parfaitement équilibré tout ça. Pourquoi Parce que chaque organisme tend vers la neutralité, ce qu'on va appeler homéostasie, vers la, vers la neutralité. Et donc, vous allez constamment être soutenu et challenger. Pourquoi Parce que le but de l'équipe, c'est de grandir et ne pas avoir que du plaisir. Et ça, c'est important de comprendre ça. C'est-à-dire que le conflit, le conflit est bon. Le conflit est bon parce que c'est du conflit que va naître euh, que va naître la, la progression. Ok Si vous étiez constamment soutenu eh bien, euh, on reste dans la routine, on reste dans la zone de confort. Alors que quand il y a du conflit, il y a des remises en question qui peuvent être faites et du coup, l'entreprise peut progresser. Chaque évolution vient des conflits et pas du, euh, pas de, euh, du repos. C'est important de comprendre ça. Et en fait, quand on comprend ça, bah, le conflit, on n'y a plus besoin de se mettre en colère parce qu'on comprend que le conflit, il est nécessaire pour ça. Et donc, au lieu d'avoir des conflits qui sont en mode colère, on a plutôt des conflits qui sont en mode pacifique avec juste des expositions de points de vue de manière totalement neutre. Ce qui emmène sur le troisième point, et qui est là, à mon sens, le plus important, qui va vous faire gagner énormément de temps. Du coup, moi personnellement, et les entrepreneurs que j'accompagne, ça fait énormément gagner de temps en termes émotionnels. C'est-à-dire, ça prend... Chaque émotion que vous allez avoir va occuper de l'espace et du temps mentalement. Et du coup, quand vous allez être dans le jugement, se dire ah, mais lui, il a encore fait ça, mais c'est abusé, euh, ou alors, ah, bah, lui, il est égoïste, il a fait ça, c'est abusé, et bien du coup, à ce moment-là, vous vous privez, en fait, de, de voir les choses telles qu'elles sont et vous prenez des, des euh, décisions qui vont être en réaction plutôt qu'en création vers la mission. Exemple, avec, euh, avec, un, entrepre avec un entrepreneur que j'avais accompagné, qui avait une personne dans l'équipe avec qui ça commençait. À mal se passer il dit mais c'est pas possible en fait elle fait rien et du coup on revient sur euh, bah déjà on fait la dépolarisation ensemble du coup boum il voit qu'elle fait des choses mais qui n'étaient pas attendues par rapport à la fiche et par rapport à la mission de la boîte aujourd'hui et donc quand ils sont allés vers la rupture avec cette personne bah, ça a permis de dire ok bah là en fait euh, je vois que tu fais ça et ça c'est pas ce qu'on avait demandé et je suis pas pour ça et je vois que bah, pour toi t'as pas forcément envie de faire différent ok bah ouais j'avoue je, je suis pas euh, je suis pas forcément aligné avec, avec ce, que, ce que vous me demandez ok bah du coup en fait on va trouver un accord et on va se séparer maintenant c'est rien qu'on continue ensemble et que toi tu viennes ici et avoir du mal être à travailler pour nous et que ce soit pas aligné avec ton système de valeur et nous, bah, on peut pas euh, avoir quelqu'un qui contribue pas à la mission d'entreprise, et encore plus de ça, j'ai pas envie d'avoir quelqu'un qui vient et qui est pas heureux dans mon travail. Et du coup, ça leur a permis de, de faire une, une rupture vraiment sur du, de, de l'échange qui était assez juste plutôt que de finir sur du conflit. Donc, en résumé, un, on va communiquer sur la vision et la mission et, et dire que les choix sont pris pour arriver, pour arriver là, et ça, c'est la seule chose sur laquelle on n'est pas flexible, c'est la vision et la mission d'entreprise. Deux, bah, on parle aux gens être au clair. Est-ce que j'ai envie de leader ou est-ce que j'ai envie d'enfant Si j'ai envie de leader, plus je parle à des leaders, plus je leur dis on va aller là, il y aura ça comme bénéfice, il y aura ça comme, comme inconvénient, au même degré et ça va vraiment pas être facile. Mais si vous voulez, on va y aller ensemble et on va s'éclater dans ce chemin. Si on veut des enfants, on dit ah, on va là-bas, comme ça, on aura plus, plus, plus, plus et on ne dit pas qu'il y aura du moins. Par contre, quand ils vont découvrir le prix à payer par eux-mêmes, ils vont peut-être dire non, mais là, il y a eu un truc, on s'est fait avoir. Et le troisième point, enfin, c'est on pense à dépolariser pour parler de manière neutre, émotionnellement. Déjà, on va être mieux dans notre peau, on va perdre beaucoup moins de temps, on va être beaucoup plus rapide à prendre des décisions. Ça va être hyper clair, il n'y aura pas d'espace mental, il n'y aura pas de rumination. Et rien que ça, ça change la vie. Et derrière, ça permet de prendre des décisions qui sont juste rapides, sans en vouloir aux autres et euh, qui est des, euh, ce qu'on va appeler des, un juste échange entre euh, la demande qui est faite, la demande de l'autre. Ça matche, tant mieux, on continue, ça ne match pas, tant pis, on se sépare et, point barre, et on ne perd pas de temps. Et voici pour cette vidéo, mets-moi en commentaire ce que tu en penses, ce que tu aimerais pour approfondir. Et si tu as envie d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, bah, tu prends un rendez-vous avec un coach de l'équipe où on verra le point A où tu en es aujourd'hui, le point B où tu as envie d'aller, qu'est-ce qui bloque pour t'empêcher de passer du point A au point B et comment on peut débloquer tout ça le plus rapidement possible. Et enfin, rappelle-toi, l'important n'est pas ce que tu fais mais qui tu deviens. Ciao